Amen. Amen. Oui. Maintenant c'est le moment, toi et moi, faut qu'on puisse augmenter encore la vie des prières, notre de foi. C'est très oui. important. Amen. Amen. Sans plus tarder, je t'invite, lève-toi, là où tu es, pris, si tu te sens On va écouter la parole de Dieu. On va écouter qu'est-ce que tu veux, que Dieu puisse te faire par rapport à cette prédication que tu veux écouter avec la parole de Dieu, qui, sauve, qui change de vie. Comment ça à dire à ton Dieu, Seigneur, parle moi. Je ne veux pas sortir tel que je suis venu dans ces lieux. Si tu es malade, quelle est malade, reste ici. Si tu as des problèmes, quel est le problème, reste ici. Si tu as des régions, quel est reste ici. Si tu avais échoué, ton Dieu, il va, fait, à cause de ta parole. Nous pleurons au nom de Jésus. Alléluia. Tant, Tant de bien, bien, nous voici. Dieu, nous Dieu sommes Dieu, là. Seigneur, où nous voulons écouter ta parole. Écouter. Seigneur, ta parole Seigneur, me dit l'homme ne vivra pas du pain, seulement mais de toute parole qui sort de ta bouche. Papa, c'est toi la parole, car tu Papa, es la parole. T es t es t es tout Seigneur, vous êtes par Dieu. On s'est apprêtés. Utilise ton serviteur pour ton serviteur que tu as, Choisi pour parler de ta, ta parole. parole Car ta parole me dit Seigneur, c'est que par l'esprit Que les hommes ont parlé de ta parole Papa, nous, nous voulons t'écouter Ces moments ah, en ce terme, Du début jusqu'à la fin Seigneur, je m'oppose contre Papa, tout esprit Papa, Qui ne cause, cause pas ta ton parole. Que cela soit nul sans Le fait Dans la vie de tout et chacun au nom de Dieu Père éternel La parole que nous voulons écouter en ces moments Soit une parole de transformation De bénédiction et des guérisons toi seul règne dans ce lit du début jusqu'à la fin au nom de de Jésus car tu es bon Seigneur règne au milieu au de Dieu. esprit. règne sa part au nom de de répand ton nom de à cause de parole au nom de de Jésus au nom de Jésus nous silence. je vais inviter l'homme de Dieu qu il qu'il va prier pour la parole de Dieu. On est compte qu'il a prêts pour pasteur de merci. Mmh. merci. Mmh. merci. Mmh. merci. Mmh. parce que tu nous as fait grâce mmh. La parole la ar... jour... pa ra... ra... par de Dieu, jamais ne parle. C'est à On ne jamais ne La parole de Dieu, jamais ne parle. à nous. sommes à nous. La parole vous jamais nous ne permet pas à nous de pas à La parole que nous pensions c'est par le nom de Jésus. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit mm -hmm. que les hommes ont parlé. Amen. Amen. Amen. Pourquoi Très bien. à c'est bien comment de la en Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. je vais te place, A la présence de ton nous avons besoin de nous parce que Amen. Depuis dimanche passé, Prépare-toi à la rencontre les Amen. Et pour nous, nous la parole, de nous faire Amos 4. 10 à 12. des à des bisous à Amos chapitre 4, verset 10 à 12. Amos chapitre 4, verset 6. À 12. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Egypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre champ. M'adressez là, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisait. Et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas, pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi j'étais très péré de la même manière, Israël. Et puisque j'étais très péré de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parole du Seigneur. Amen. Je vais te dire que je vais te dire la je vais je l'église église du corps du Christ na Baymazula na Dibiso na na église Nous la sur la préparation be et singé di mois se préparer pour et tu as vu que vivre quand que te met vu que ce que tu que Christ que tu as vu que tu que Saint Esprit la à la y a que euh, que sur la préparation de l'obachie. Et tant que les bateaux vivent dans le ont tous nous projets. Ils ont tous les projets vie. venir à venir à Bana. nous Pour vi na yo ezala bien et sengeli au préparé et mutunyo so au sala ka azo préparé retraite na yepo na lobi ya ngomoni mutunyo so a di makatongo azo ke ne musala a makatongo azo ke ne activité na ye parce que azo préparé lobi na ye lobi so makase silier tango azo na makas si bah, on euh, a une préparation pour la vie. Et on bah, tout la bah, Et bah, tout a autres venir yabana, la maison. Et barfamu, saw, sala. Et la bah, bo Et c'est la préparation. bazo so préparé à venir yabana, la préparation. Et parne Pour lobby, so ben, bak, quelque chose. Pour la aussi on préparer à venir et dans le temps, il y a aussi préparation dans domaine toujours chaque projet les familles, ont un moment y vacances bas se famille projet pour des vacances, il préparer quelque chose, il bomba quelque chose, et il faut préparer y il faut y séjour, a mais tout ça, ça de préparation. Et est en et c'est bien parce que tous les gens ont besoin ont des na ont pour personnel mais tout ça, nous nous pour nous préparer ce préparé, c'est que Amen. Quatre famille aussi une rencontre un Mais une qui est important Surtout si on a marqué peut être a parce que mon important pour nous, parce que mon a eu le mon a pour moutouana, les jours au on sentir que coma, 15 y qui Parce que c'est préparer qui a conséquence. Pour que le monde, il y a qui de temps, il y il y a un peu à préparer il y a un parce que y a un peu de voyage un Bonjour ça la pour a préparer voyage un jour peut-être nazo que la famille auzo non a on a dire parce que nazo préparer nakede au la famille nazo préparer continuer construction c'est la préparation c'est bien. Oso bo dire o oh oh fitir Oso dire o oh oh fitir abana Oso bo se dire pour oh o oh voyage voyaj moko quelconque C'est bien les bété Mais l'après-midi à Est-ce que Oso se préparé aussi on a raconte na vivre La les chrétiens à Chrétien qui de dans le projet de personnel, le la mais ils se préparer aussi pour nous raconter na Seigneur. Parce que sont passagers, ils vivre la le il faut se préparer parce qu'un jour, il y se un placez les bonnes ponanga et Singel Nangana que nous avons là préparé tout le amen et nous azo se préparés à se préparer à conséquences. conséquence nous sommes préparés à bonnes amis à surtout ceux qui ont coûté à la je ne sais pas invitation à Et Donc, à se préparer à conséquence. Parce que je suis Mais je suis au coup Parce que suis avant Il y a des choses à faire avant que tu ne Amen. Quelles sont les choses avant que tu ne Et Tu ne à Et parce que nous avons besoin de nous faire sauter, nous avons seigneur, nous avons roi, nous avons besoin de nous faire faire Seigneur se préparé. à se préparer à conséquence. Nous sa vie en sa conduite en Pendant tant à pèlerinage, conséquence pour Seigneur quelles sont les choses à faire ou comment se préparer à raconter à raconter Dieu Matthieu 10.39 Comment se préparer à raconter Dieu Matthieu 10.39 Nini Matia Zolo Belabiso, pour nous raconter un zambé, comment est-ce que tout Seigneur s'est préparé? J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi le retrouvera. La, la retrouvera. La parole du Seigneur. Amen. Celui qui gardera sa vie a voilà notre... pour perdre un mot. Voilà, que avons rencontré une façon de s'engager à se préparer. Parce que tous les citoyens citoyen céleste. Nous avons un ciel moi. Et ça a noté pour avantage au Yabiso Moko. Mais le bit n'a biso na la scène à la scène, Et c'est que tu perds la vie dans le pour le royaume de Amen. Amen. Amen. Voilà notre bit n'a scène à la scène. Verset Oyo. Et ça a dit de manière positive et négative. Négatif, c'est qu'on a perdu la vie pour la Christ parce que l'autre a retrouvé en haut. C'est qu'on à accroché la vie pour la Christ mais pour besoin de la personnalité. Parce que pendant le parcours, nous avons fait la façon de nous vivre et qu'on détermine éternité nayoto lobi. Amen. Amen. Est-ce que oso garder vie na yobona yomoko? oso perdre vie na yobona mm -hmm. Christ. Mm -hmm. Christ n'est m tamane ko yebisaba disciple ma kamu oyo. Po nako tali sabango. Bits n'a pas na la scène à moi. Bon, moi, on a pensé à la scène à moi. Et ça, pour la garder à moi sur mon côté. Et ça, pour ça, la va besoin de yo personnalité. Et ça, pour la cour, l'ingamakambo, mon kilo, a Mais ça, pour la volonté à la Amen. Tandis que, bis, on a eu la scène à moi. Auriez-vous se préparer pour la rencontre à Seigneur? Non! Donc, comme qu'on s'est préparé pour un bien matériel, comme qu'on s'est préparé pour un plaisir à mon kili, comme qu'on s'est préparé pour tout à la populaire, comme qu'on s'est préparé pour financer la macasse, ou abandonner la mission où il y a la finance moi. Il y a mon mon cristalobi. Moutou a ko garde ya mo ko A o perdra ya lobi moutou oyo a, a o kaba vina ye po nga A ko retrouve amo mo lobi Ko garde vi na yo Eza fason zo tam wisa ya Ozo sal a ba proje, ozo sal ba préparasyon yo O tie maka yo nyon soli boso programme nzambe très nous. nous avons satisfaire nous tant que nous avons fait un de un famille, nous avons famille, tant que nous avons nous perdre so oh, la vie pour nous sacrifier dans mon salle. Nous perdre la vie pour nous faire la volonté. Afin que l'ONU trouve Mais ce que perdre la vie pour satisfaire tout. Pour satisfaire la famille. « Oh, tout la monde n'a un couple. Nous devons nous protéger couple. Nous devons nous servir. Nous protéger Son Zambalubia cause des ordres, cause des ordres. On oh, a versé monsusu, il a lik, lik à zoé bisabiso. Abi na ya qui tepona tia kimianamokili, mais na ya qui tepona contradiction. Na yaki qui pour moi za la contre papa, na yaki qui pour moi za la contre mobile. Pour nous servir Zambi. N'habite y a préparation et cingel la premièrement ils a volonté à nous. et c'est sacrifier pour nous. et c'est li na, na lit zonloba, même tu peux abandonner ta famille pour au servir nos armes abandonner moi si na bana pour servir non pour nous po, abandonner bango tiki bango okay, na 100%, non mais au ça la devoir na bango au la devoir sacré Amen. amen et Nzambe de de le mm -hmm. a ko komble famille na na amour, parce que ozo fèr par na ba bezwe zaye à Nzambe. Mais ton beau sani bit na biso, ton beau sani ko se prépare pour na racontre Nzambe, mais ton komi ko tia, ou yis a ba bezwe na biso personel de di boso. O, Nzamba zelanga, force ou na zan an ou nous avons famille. force avons fait pour nous avons fait la nous avons fait ça pour nous Nous avons fait la pour nous préparer Nous avons fait pour nous avons aussi la pour de Dieu. Nous avons pour ta famille, Tu fais aussi pour de Dieu. tu travailles, pour ta famille, tu travailles aussi dans Deuxième point, la vie César n'est pas se laisser faire des par les choses de ce monde. Pour lui, pour lui il y a lui, qui est comme important. Même tant que les autres côté. Il y a des choses qui ont besoin personnel. Il y a des choses qui ont besoin personnelles. Il y a des besoin personnelles. Oh, Matthieu 16, 26. Alors, de Matthieu 16, 26. J'ai dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? La parole du Seigneur. Amen. Il y a tout le monde a gagné ce qui a gagné, mais il le monde. a un homme qui a apprécié ce qui mais tout le a perdu pour avoir besoin de mon Tout le a perdu pour se préparer, pour avoir un sentiment quelconque. Tout perdu pour que le monde pour Mais ce qui a pour la Christ, il a retrouvé un mot. Parce que nous avons a ti kakate bato ba sale la kaye. Parce que ti ozo servir n'zambe. N'zambe a yévi ba, ba besoin na yo. N'zambe a yon ba na Mais si ozo ouwe la. Ogalen yon soya mokili. Ozo bosa na bit na yo, Ozo bosa na, na, na ko se prépare. Na krakontre na yo na nzambe. Un jour. O oh, zanga bo konzali kolo. So Il y a un monde dans le Conduite dans la vie, la et ils déterminé l'éternité dans la Mais ceux qui ont été dans l'éternité À quoi sert bon? Na suis dans je travailler dans pour nous, vie pour la vie pour la pour la famille, dans sa, pour la vie pour la famille, pour la famille, pour la famille, pour pour la pour nous famille, pour pour que pour pour mais tant aux oh, ont la vie sur l'éternité, la vie à là. Mais pourquoi ils la vie à libérer, Mais ta éternité, que si ils ont compris, ils ont compris, ils ont compris, ils ont compris, ils que compris, ils ont compris, ils ont compris, ils ont compris, ils ont compris, ont compris, ont il y a mais les gens qui préparé préparés à la conséquence. Ils ont première position. Ils ont été salés Ils Oh, ils ont été Oh, Pierre a ici Christ, tu as abandonné les gens. Tu as abandonné les Tu as Tu as Disciples et bâtis qui n'y pas à cause de Christ, mais Christ a été ça qui va en haut. Il a eu des matières et des moutons qui ont perdu la vie pour lobby a eu gagné en haut. Chrétien n'y a pas et c'est Aïe ba ceux soki, azo ko se sacrifie, soki ko se préparé à conséquence pour, nous pour, pour, here, pour, -E pour, pour signe, la rencontre na yé nan zam, soki azo salweza volonté nan zam, soki obéir na commandement nan zam, so azo sala mission na yé nan sen amoui, ko na vie présent, pe na vie céleste lobi. Amen. Nous avons dit que nous avons tout été. Nous avons dit juste fidèle, que nous avons nous avons nous avons nous avons Ba tsa ki nzambe li boso et ba tse ba na bango na sima. Est-ce que vous se prépare ou racontre nzambe na yo na position nini? Est-ce que vous se prépare ou koutanana nzambe na yon kan? Ou bien vous se Peut-être au Lemba, Peut au Bozozela, peut-être au Zanangwe Sila, pour nous aider à faire des Tu peux aussi servir Dieu, dans le monde kayo comme finance. Tu peux aussi servir Dieu, dans yango Parce que Moussa Lanzam aussi, il y a aussi des finances, il y a malam. Et il y a des récompenses. Peut-être qu'on va dire que oui, on la finance. Je donne ma dîme, je ne peux mais la mais je vais retourner. Laisse-moi te dire une chose, On peux faire un pas On pour servir yo n'êtes mais mais pour que vous n'êtes pas N'zamba, ne sais pas N'zamba, je suis là, na yo. sais pas si je n'zamba. toujours servir, à la rencontre de ton dieu voici quelques points où il s'est préparé pour nous dans un zame où il s'est préparé chrétien n'y pas à rencontrer comment il s'est préparé dans la vie des prières prier sans cesse oh l'élo tout comme toujours chargé Oh, tu as compris de même signe attente, prévalé, y y à tenter. Prévalé. L'église va te baser de quitter. Apocalypse, c'est le que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Vie de prière, la baptisation est Oh, tu as abandonné ton ensemble bako musika nzambi on attend autres nanamo pour te raconter nzambi et singeli vi na biso de prière et a vie ya prière oh vi na biso ya traitien nzambi nanze la prière aussi t'occupe t'arrive nzambi parce que prière et a dialogue entre mutu nzambi maintenant avec vos et comme il passe, parce que nous avez préparé pour un projet notre personnel, parce que vous avez eu le temps pour travailler fort pour afficher, mais la vie de prière vie, est sous intensité. Et c'est que vous avez eu le temps de une vie de prière dynamique. Et un objectif fondamental. Il y a un chrétien et comment pas si vous même 30 minutes au mais là Et comment pas si Parce que vous avez préparé pour avoir un projet dans notre personnel. Vous avez préparé pour avoir besoin dans notre besoin de famille. Vous dans avez dans l'Europe, l'Europe est une opportunité. Il faut travailler pour vous aider à vous aider parce que là on a sombré dans mon parce que là on a tourné dans notre côté. Oh, Or okay, que donc n'attends souka, où est signé tout ça la bingi, où est intimité l'intimité d'habitude dans sa et ça a toujours marqué parce que ta honte donc okay, n'ango facilité. C'est Oyo et zo et Oyo ming bungi sa Parce que Mais ce que prier. du jour au jour. Ce que j'ai vie de prière. et comme notre vie personnelle. oh prière et comme un vie dans la vie. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. De quoi je vais attendre les bisous Je lis la parole du Seigneur. Amen. Faites en toutes choses par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Priez pour tous les saints. Est-ce que vous sentez là? Dans les circonstance où vous vivez dans le monde, est-ce que vous semblez là? Toyozo yo zo Webele. O Otokominango, est belé n'attends tu es sans que l'église est sans Bela, ma casse, on ne sait pas, la ne sait on pas, on pas, on ne sait pas, on ne l'église pas, on ma cape changé tout mon amouka normal tout mon amouka et ah et ça n'a pas bongo mais et tant que chrétien est ce que vous avez ça mais là n'y a ça là pour la situation et vous les canabou qui lui Bientôt, les gens sont confinés. Bientôt, l'église est sous ses kangama. Est-ce que vous savez la situation Est-ce que la situation, parce que la situation est changée, avec que l'église est Est-ce que vous savez la bonne église, corps du Christ Tout pour nous, un sommes normal. Ah, mon qui est au bongo. Mais c'est que nous avons prié. Et c'est tout ça la vie na so et comme ma vie des prières de prière. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que la situation peut essayer de changer. Ngala ne to pas changer situation La Bible tamayo situation à Israël, oh pour la Jérusalem à prier je ne changer qui Oh, Bible caca, caca, caca, et le caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, la parce que ma camouflages personnel. parce que tout ça préparé si ça nous sommes capables de changer la situation ouais. si ça nous sommes capables de sa gloire mais alors, là, le nous sommes un système à 100 mètres. et on m'a dit tout déjà fatigué oh ah nous déjà fatigué n'a sali la dans, sa fwa, dans sa journée, dans ça déjà fatigué, dans so, mm. sa vie, dans la Mais ceux qui faut sangani, tu faut il changer la situation. Bible, le Bible dans l'église, oh, bah, il si Et ce Et qui va juif, tant qu'il Jacques, il faut qu'il Pierre, Église est eh, T'as là, bah, bah, ba comprendre, naqu'à comment est-ce qu'Nsamba salla, Église est vendue, ils ont sambé là, Nsamba salla les grâces, attendit di Ange, a dit Monsieur Pierre na prison, a aillez place, bah, neko basaki bah on sambé, à petit port, ne quoi à Monaco, a vie à Fumoli, à oui, exactement, à kani, non, c'est un fantôme. Mm -hmm. Mais t'as beau serrer ni saki, bon, on sambé là, Nsamba pour Asala, ni pour libérer Pierre. Cette église et Seigneur, il au Sambela, Dans les âmes l'Église Seigneur, dans est se préparer, oui. la présence en âme. Il est préparé, il à Parce que si vous avez un petit à la juger. Surtout si y situation qui est débrouillée Il y perdre La Bible dit Batimabé bazo préparer du jour au jour mabé contre nous Et ben il aussi quoi il y a piège Mais nous avons toujours mm. Chomba so, tu ma préparer du jour au jour ba projet bat bat o, bat, bat à ma bébé contre nous oh ba ba gañ na bango ba zo kota ba o préparer toujours ma bébé non ba zo préparer ma lame, mais pourquoi chrétien ose distraire na ma kamamoki dit tu prépares pas pour ton retour ose so se préparer té pour koutanana nzambe na yo yamo bible lo bi ba na ya tenere ba niki bino na mayele parce que va comprendre que si il y a temps, chrétien, mon frère, ma sœur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et tant que Banananzabe, et c'est un aussi de lire et étudier les saints Écritures. De Timothée 3, 16 à 17. C'est une autre façon. Il à a de se préparer Il y a qu'on a un peu de je suis un peu plus Parce que tant que vous méditaka. Je vous un peu plus de écriture est un peu plus Et ça peut édifier. Et ça aussi peut préparer. De Timothée chapitre 3, 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. La parole du Seigneur. Amen. Écriture en Zambé, Esa pour instruire, pour préparer, Or que na tant dans ta haute, difficultés, dans ta haute, et c'est écriture. La Bible se Mais, aux même à la minuit, même à la désert, au saliba, cauchemar, et au téléphone. la il y distraire na WhatsApp. la la de mais pour nous, pas et écriture aux affaiblés. Bible, on a dimanche on église, dit, on verset. Comment on a dit, N'a Comment dit, on a on a préparé ?»« dit, on, on y a difficulté. Comment on s'est préparé ?»« Parce que a Et c'est ce que les Écritiers. Parce que ma commis les a inspiré. Et nous devons aussi lire et appliquer ça dans notre vie. Parce que il y a une sécurité pour la vie. Il y a une pour Il y a une sécurité pour a sécurité pour Il y a une sécurité pour la Parce que au temps toujours à la page. Jamais ce qui diable à convaincre parce que tu es venu comme ami. Mais, pas si mawa, parce que tout temps si que tu as mawa que que tu médites à que tu de Dieu. que si mawa oh Parce que pour parce que pour as que méditation as y que tu lecture dit que Prévenez. Tous les à la nombreux, tous les la sont ratés. Prévenez. Or, les amalam, Bible, les amalam, on va se ensemble pour nous partager malobanzambe. La communion fraternelle. Tant que nous partager malobanzambe. Et à ça, aussi, notre vie chrétienne est prospère. Notre vie chrétienne, notre foi est cola. Je sois lobby, livre et à loi, et l'on voit na bouche, na yo, méditer en jour et nuit. Mais tu commences à le contraire. Or, que tu commences à méditer en cas dimanche. Ou bien, yo a ba versé na yo, ou e se penisaka yo, tanga ka. Non, Bible batanga a mo bomote, Bible bat konsoma ka mo di jour au jour, Bible batanga ka yango, nemo tala téléphone chaque jour, soko zui téléphone, ou tiango mupandi, ou zuy bibliotia mo liboso, Vi na yo eko changé. Tu prépares ta rencontre avec ton Seigneur, non, tanga et coétudier les saints écritures. Il y a beaucoup d'épouses sont présentes en Zambé. Il y aussi du jour au jour. Il y a na na comprendre. jour au jour. Il y a Il y a et ça que nous avons préparé, chemin en art pour la éternité. Amen. Principé Mawa, pour le christianisme et à l'élo, tous en attaque en méditer Malobanzam et tous en attaque au sambelaté, parce que tout tient business liboso, nous amenassima, tout tient. Amen bafati yamboko lu bosso nzambe nasima tout chamba responsabilités ba famille na lu so lu bosso nzambe za la bisso mais tant izamba be et singe d'église était et sambela pe etudier malobanzambe afin que tout résiste, na ba piège ya diable bible le jésus christ Azara qui pas Diable a ce mm. Melanga, a ce ou adorer Biloka Mokili, ou commander, sala, pour Nabiloka Mokili, et non, pour ko préparer prépare, retourne à yo, ya ou koutanana Seigneur. Ta y'a zama nzamba n'zama zama zama, pour sa tozo mananzela, Bible le manzabé, et bi ma kapam batte, malobanzam, et ya kapona pendant ces deux dimanches, je vais corriger les afin que les gens nzela Parce que les gens se pour avoir besoin d'un la personnel Les se pour avoir besoin de la que les gens travaillent, après Koufa, il y a une autre vie. Et c'est la soto de amo vie la mawa et sa mouke. Vi biso terrestre, et si ka mouke. Mais oye zela biso kuna, et sa ponete Ya ngon alingaki alinga ki a sa parce que ozo bunga, zonga lanzela, pour po oyeba, maloma nzabe ya ka ponako rapelé. Nzamba yako ko rapelé, biso na apremidi a lelo, to zonga passe ke, et za mais vie terrestre, Oyo, oh ton tikalinata manqué. Yangwa et Bissibusso, ton s'est préparé pour la na Koukoutananaïe. Ah. Tikanzabe, la parole créatrice, à bénir Maloba, loba oh Oyo, n'a kombo naïe sur ah, ma silla. Amen. maman, je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Je vais inviter tu vas chanter. Amen. Amen. Amen. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Et la chanson que je vais chanter, ça nous interpelle la, la, la, la venue de Christ. Donc Christ revient bientôt. Amen. Amen. On me dit souvent que Jésus n'est pas mort. On me le répète qu'il était tout long. Jésus était juif, il n'était pas, pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourait pour moi. Je ne le point vie, il vécu il y a 2000 ans. Mais on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je l'ai connu par la foi, Je l'ai sens dans tout mon cœur, et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie, Et si moi je vis, c'est lui qui le fait. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève, Il me tient la main, je l'aimais. Il me tient la main, je l'aime bien, j'étais dans l'abîme, et je vis passer le Bouddha, après Mahomet, c'était fils. j'ai vu des prophètes, qui ne pouvaient rien pour moi, mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Partout. Et j'ai crié avec joie Les noms de Jésus Jésus de la croix Il est au-dessus Il ne peut le dépasser Il mettait la main Je l'aime bien Il mettait la main Je l'aime bien Beaucoup me disent Que c'est tombé de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir bientôt de mille ans, de Quand est-ce qu'il qu reviendra Mon âme me témoigner ça s'accomplirait. Et je vous mets mon âme, témoigne qui vient bientôt. C'est son vrai Jésus, Jésus de la croix. Il est au dessus, il est plus dépassé. Il mettait la main, je l'aime. Il mettait la main, je l'aime bien. Il mettait la main, je l'aime bien.